Eh bien bonsoir, émission Radar numéro 68 du jeudi 3 janvier 2019, donc le, le premier jeudi 2019, qui s'intitule Biomasse Média. Donc j'expliquerai euh, au cours de l'émission pourquoi, pourquoi ce titre, déjà euh, bonne année 2019 euh, à toutes et tous, et à aussi à tous les anarchistes de cœur et d'esprit, celles et ceux qui savent que la violence ne profite qu'aux forts et aux opportunistes. Donc on souhaite aussi une bonne année aux autres, mais euh, principalement euh, les gens qui refusent d'être instrumentalisés dans la, la, la violence politique actuelle ambiante. Voilà, donc notre émission radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulée Légitime défiance, est toujours portée disparue. De même que nous sommes toujours sans nouvelles du cinéaste Oleg Sensov, condamné à 20 ans de prison par la Fédération mafieuse de Russie. Alors. En, avant de démarrer notre sujet biomasse média, euh, je dois vous dire que Eric Potetin est de nouveau interné en psychiatrie. Bonjour de Daniel Clément Cornu. Enfin, il nous dit bonjour si tu peux transmettre nos amitiés. Daniel Clément Cornu, on te transmet nos amitiés de la part de Marc et de la part de, de Bruno. Voilà, donc. Euh, en direct, comme toutes les émissions Radar, de 20h30 à 21h30. Euh, avant d'attaquer le sujet, je vais parler d'Éric Petétain, qui est de nouveau alterné en psychiatrie. Et donc, euh, voilà, le lundi 31 décembre 2018, à 17h50, Éric Petétain, alias Petov, alias LASPACH, m'appelle sur mon téléphone portable. Alors, il m'appelle depuis le centre hospitalier des Pyrénées, euh, hôpital Saint-Luc-de-Pau dans l'unité ZIP. Alors il n'est pas dans le même pavillon que lors de son dernier internement psychiatrique. Il a été interpellé à Dax après avoir participé à la messe de minuit le mardi 25 décembre 2018. Alors il s'était rendu avec un ami du DAL, Manuel, euh, donc DAL droit au logement, euh, dans un monastère euh, lazariste abandonné euh, aux environs de Dax qu'ils avaient comme projet d'acquérir pour un euro symbolique afin d'en faire un lieu d'accueil pour tous les exclus. Alors ce monastère est actuellement malheureusement un lieu d'entraînement à la guérilla urbaine pour le peloton spécial d'intervention de la gendarmerie nationale. Donc de retour à Dax, euh, il, euh, il organise un petit, un petit barrage filtrant devant une boulangerie euh, tout se déroule dans la, dans, dans la bonne humeur lorsqu'un jeune en Mercedes lui fait un doigt. Euh, alors Eric met un coup de pied dans le sacré véhicule thermique républicain. Euh, D'où sort Furibar, un citoyen fort de son bon droit, de sa santé physique et mentale en marche, qui se fait un devoir de rosser ce ville gauchiste économiquement faible. Donc la présence d'un groupe de personnes calme les ardeurs du conducteur justicier qui tourne Kazakh en regagnant son véhicule. Malheureusement il reviendra à la charge une demi-heure plus tard accompagné de son père et de sa belle-mère euh, tout aussi remonté que lui et de la police pour mettre bon ordre vis-à-vis -vis de cette impartenable crise de l'aise automobile. La police sécurise euh, l'espace autour du dangereux agitateur un gradé passe des coups de fil durant une demi-heure et là, Eric m'a dit qu'il s'est réveillé à Pau le lendemain, trou noir complet. Euh, il, ne doit... il me dit avoir été certainement drogué à son insu et transporté inconscient de Dax jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Pau où, sous le coup d'une lettre de cachet préfectoral, il a été de nouveau interné. Donc voilà ce qu'Eric écrivait. Il le a pris la drogue du violeur euh, on, on, lui, on lui a... Non, non, on, on l'a piqué, il dit on m'a certainement fait une piqûre euh, et pour m'emmener inconscient euh, jusqu'à Beau. Donc voilà ce qu'Éric. Ça vient des gens de l'État, enfin. Euh... Ça vient de la, des, des, des, des policiers et, et, et ah, des gens qu on reç... qui ont certainement appelé la préfecture. Et là, ils ont eu la lettre de cachet, comme quoi euh, le préfet demande à ce qu'ils soient internés. Et ils l'ont euh, envoyé en internement. Donc voici ce qu'écrivait. La méthode, on peut la contester, quand même. Bien sûr. Voici ce qu'écrivait à ce propos le 11 juin 2018, Éric Petetin. Frères et sœurs. Comme vous le savez, je risque fort de me retrouver à plus ou moins brève échéance, interné contre mon gré dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée. C'est grave, et ce n'est pas drôle du tout. Alors, je vais avoir besoin de votre aide pour me sortir de ce mini-enfer s'il réussissait à m'y renvoyer, car il n'y aura que vous pour gueuler et protester. Alors, connaissez-vous l'obligation de soins psychiatriques sans consentement Eh bien, l'INIX loi de 2011, promulgué par le gouvernement de Nicolas Sarkozy a été réformé en 2013 grâce à des malades. Malheureusement, il semblerait que les préfets puissent encore harceler des personnes en état de faiblesse sanitaire et sociale avec l'angoisse pour ces êtres humains de l'épée de Damoclès des soins psychiatriques sans consentement et de la privation de liberté. Ce qui arrive à Eric. Nous avons exigé des moyens pour les malades et les personnels soignants et non la possibilité pour des laboratoires pharmaceutiques de vendre et d'expérimenter de nouvelles drogues sociales sans l'accord des patients. De la même manière, nous devons exiger l'interdiction immédiate des armes de jet et des explosifs dans le cadre de la gestion des manifestations revendicatives dans l'espace public. Nous devons nous désolidariser de tous les messages appelant à la radicalisation des rapports entre les citoyennes et les citoyens. Surtout lorsque ces messages sont colportés par des élus et des médias de masse. La violence ne profite qu'aux forts et aux opportunistes. La hiérarchie, c'est la guerre. L'anarchie, c'est la condition de la grande paix universelle. Car elle met fin à tous les combats des chefs. Donc je vais vous donner un numéro, retenez-le bien, le 05 59 80 95 84, 05 59 80 85 95 84, qui vous permettra de 16h à 20h de joindre Éric Pététin pour lui apporter un soutien moral dont il a besoin. Et j'ai envoyé un SMS et j'ai eu réponse de Jacques Gaillot. Donc, Monseigneur Jacques Gaillot, qui, je pense, a déjà apporté son soutien moral à Eric. Donc, euh, voilà, euh, voilà cette petite parenthèse est fermée, mais j'ai promis à Eric euh, de parler de ce nouvel internement et de ce système de l'aide de cachet, parce que j'ai entendu qu'une gilet jaune, moi je ne suis pas du tout, euh, je me disais, d'arrive des gilets jaunes, par contre, une jeune femme gilet jaune, c'est elle-même faite internée, et moi je refuse que pour des raisons politiques, on envoie des militants ou des militantes. En psychiatrie, voilà. Le, le, je referme cette parenthèse. Et donc, biomasse média, bio vie... Oui, biologique, vie, prébiotique, alors une frontière floue, on ne sait pas. Entre les molécules prébiotiques et, et les molécules biotiques, il y a même des gens qui pensent à la panspermie parce qu'il y, y a des acides aminés qui nous tombent de l'espace sur la Terre. Euh, masse alors, masse. Tu peux nous dire ce que c'est, les acides aminés Les acides aminés, ce sont les briques élémentaires à partir desquelles vont se construire toutes les protéines. Et notamment, l'ADN est constitué de quatre, acines, quatre acides aminés, euh, la thymine, la, guazine, la guanine, l'adénine et la thymine, et qui constitue la chaîne euh, des oxyribonucléiques donc le fameux ADN acide des qui code euh, le, le, le, génome, no, moi, le, le notre génome, nos gènes donc la masse la masse c'est quantitatif donc c'est différent de la diversité qui elle est qualitative donc quand on, quand on va parler de biomasse donc on va parler de quantité média pourquoi, pourquoi j'ai associé les médias parce que le média c'est la distribution la diffusion, la communication. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont légions à voir la biodiversité et la résilience au bord des lèvres lorsqu'il s'agit d'attiser l'anxiété fédérative des électeurs potentiels. Alors ce sont souvent les mêmes qui défendent les emplois industriels, du monde de la finance. Nous sommes une petite poignée, traitée souvent de délirants, à dénoncer cette inquiétante et dangereuse étanation de faits où délégation du pouvoir exécutif par des élections constitutionnelles est criminellement confondue avec le respect de la diversité des opinions respectables. Des opinions respectables. Parce que comme le disait avec beaucoup d'à-propos André Isaac, alias Pierre Dac, toutes les opinions ne sont pas respectables, c'est mon opinion, respectez-la. Donc c'est funeste... Respectez-moi. Et ça revient au même, respectez-la, respectez-moi. Donc ces funestes légions de collapsologues partisans et pratiquants ces dangereux prosélytes guerriers nous promettent la guerre civile et la catastrophe naturelle si nous ne faisons pas en urgence les bons choix que préconisent leurs violentes chapelles. Donc, ces penses-petits, piliers médiatiques de la vacuité spirituelle formelle et ambiante, prêchent un dangereux et stupide conformisme, souvent basé sur les vents nauséabonds de pseudo-sciences péremptoires. Il en est ainsi quand, paresse intellectuelle ou ignorance crasse, euh, le réchauff... que par paraissent intér... intellectuelle ou ignorance grâce, le réchauffement climatique global deviendrait le bouc émissaire carboné de tous les écueils à venir. S'il existe. Quand il existe non, si Il existe, il existe. Non, mais le fait. Ben, on peut le contester qu'il existe, mais moi je dis existant, le fait qu'il soit classé comme bouc émissaire carboné de, de tous nos écueils, c'est ça qui est grave. C'est pas de, de contester ou pas qu'il y ait un réchauffement climatique bloc Moi, je crois qu'il y a un réchauffement et un, et un dérèglement. Mais l'idée, c'est de dénoncer. L'idée, c'est de transformer une idée en, en, en, en un bouc émissaire. Et c'est ça qui est grave. Donc, quand le CO2, telle une molécule macronique, devient l'ennemi public environnemental numéro un. Lorsque le poison rufinium Contamine de sa violence politique sournoise La biodiversité des opinions politiques respectables car respectueuses, eh bien c'est là où il y a problème C'est quand on ignore quantitativement Ce que l'on pense connaître quali qualitativement Ou ce qu'on qu espère donner l'illusion de connaître Et c'est là où on va rentrer dans le sujet justement De la biomasse C'est à dire de cette, de cette qualité quantitative, C'est-à-dire qu'on ne va pas être là dans la biodiversité, mais on va être là dans la biomasse. Donc, une étude récente, euh, publiée le 19 juin 2018 euh, par l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique... un 2018, mais il y a longtemps en des... 2019, c'est Oui, c'était l'été dernier. Donc le 19 juin 2018, l'Académie nationale des sciences des états unis d'Amérique a publié une étude qui était intitulée « The Biomass Distribution and Health », donc euh, l'évolution de la biomasse terrestre. Et elle est très intéressante, cette étude, et c'est pour ça que j'ai intitulé euh, notre émission « Biomasse Média » au pluriel. Euh, elle vient nous apporter des réponses sourcées là où prévalaient des certitudes non étayées. Donc cette étude a pour origine une étude du département des sciences végétales et de l'environnement de l'institut Westmin en Israël, euh, qui tentait de déterminer le rôle des protéines de divers organismes sur la biosphère. Donc la biosphère, c'est l'ensemble euh, de la couche vivante euh, et des êtres vivants euh, qui constituent la particularité de la planète Terre qui est aujourd'hui encore la seule planète connue euh, qui possède une biosphère. Donc c'est quelque chose qui devrait être euh, à la source de, de tous nos discours, parce qu'il n'y aurait pas de discours et de verbes s'il n'y avait pas de vie. Donc Elle possède combien de soleils euh, la Terre Un seul. Alors, un alors justement, la majorité des systèmes solaires sont souvent des soleils doubles. Et, et donc on a une particularité nous on est sur une planète avec un satellite qui lui-même a été extrait de la planète c'est pour ça que la Lune nous montre toujours la même face et elle tourne en 27 jours je ne sais plus combien, 43 minutes donc c'est le mois lunaire en nous offrant toujours la même face et le Soleil, le soleil la Terre elle tourne sur elle-même en 24 heures c'est le jour et tourne autour du Soleil en 365 jours un quart pour les années bisextiles qui est l'année donc voilà on a, on a dit joyeuse année 2019 tout simplement parce qu'on a fait un petit tour de soleil de plus, et j'ai vu un dessin humoristique très drôle avec des extraterrestres. Il y en a un qui dit à un autre Je t'avais dit que c'était une espèce peu évoluée, et l'autre lui fait Oui, en effet, fêter le fait d'avoir fait le tour de son étoile, c'est pas un très bon signe d'évolution. Voilà. Donc, il y avait donc une étude qui tentait de déterminer. Euh, chez les êtres vivants, l'impact des protéines par rapport à l'ensemble de la biosphère. Alors, face à une, une absence de données chiffrées euh, pertinentes, euh, Inon Baron, qui était le scientifique israélien, il s'est rapproché euh, du professeur Rob Phillips du California Institute of Technology, pour pouvoir comparer les biomasses bactériennes, planctoniques, avec celles des arthropodes, des végétaux terrestres, des mammifères. Et ils ont évalué. Excuse-moi, est-ce que tu peux nous citer tes sources au fur et à mesure Parce que je te suis, il y a des moments je décroche, il y a des moments je raccroche. Alors, la, la source, c'est voilà. une étude. Si tu veux bien. Alors, la source, c'est une étude de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique qui s'intitule The Biomass Distribution on Earth. Donc, si les gens tapent sur Google, je ne sais pas si tu le vois. Est-ce que tu peux le voir je, Moi, je le vois. Bah, voilà. Je fais un gros plan dessus. Voilà. Voilà. Donc, Ça, en tapant sur Google, les gens retrouveront euh, l'origine des chiffres que je vais évoquer et que je vais essayer de commenter. Donc, ils ont été obligés, euh, face à, à l'absence de chiffres pertinents, d'évaluer la biomasse. Alors, ils se sont dit, on va l'évaluer euh, en milliards de tonnes de, de carbone. Alors. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un milliard de tonnes On appelle ça gigatonnes. Donc, c'est gigatonnes de carbone. Donc, tous les chiffres que je vais donner sont en gigatonnes de carbone. Alors, leur étude évalue la masse, euh, la biomasse totale euh, terrestre à 550 gigatonnes carbone. C'est-à-dire 550 milliards de tonnes. Donc, 550 milliards de tonnes, ça fait 5,5 milliards milliards de 5,5 milliards 5,5 euh, oui milliards de kilos de, car, de carbone euh, sous forme de matière organique. C'est énorme, c'est énorme, exactement. Ça. Et donc ce qui, est, ce qui ressort en premier de cette étude exhaustive, c'est que la biomasse totale des plantes. Donc les êtres autotrophes, alors les êtres autotrophes, on en avait parlé dans l'émission numéro 57, clé de sol du 13 septembre 2018, euh, un être autotrophe, qu'est-ce que c'est C'est un être qui est capable, euh, à partir des gaz atmosphériques, ou des gaz dissous dans l'eau, à partir de minéraux, et à partir de l'énergie de la lumière, de fabriquer des molécules organiques. Donc d'assembler tout ça et de fabriquer des acides aminés, des protéines, des sucres. Voilà, donc c'est un être qui va créer de la matière organique. Et donc les plantes, ces êtres autotrophes, ils dominent au sein de la biosphère terrestre. C'est-à-dire qu'elles représentent sur les 550 gigatonnes carbone, elles représentent 450 gigatonnes. Elle représente 450 gigatonnes. Et là, pendant ce temps là, je me marre parce que je, je vois notre ami Benoît euh, qui, qui, qui, qui passe. Voilà. Et qui donc qui dit bonjour à Bruno, qui dit bonjour à, à, à Marc. Donc. C'est l'immense majorité de cette masse, ce sont les plantes. Derrière, en deuxième position, donc 450 gigatonnes carbone pour les plantes. Donc c'est pour ça que dans une termination du 13 septembre, j'avais souligné l'importance des plantes et notamment des arbres euh, sur, sur l'avenir euh, de, de notre biosphère. Et donc à ce moment-là, je ne connaissais pas le détail de cette étude. Donc euh, on était parfaitement dans le vrai. Viennent en deuxième position les bactéries. Les bactéries représentent quand même 70 milliards de tonnes de carbone, donc 70 gigatonnes de carbone, donc elles viennent en deuxième position. Elles sont plus lourdes euh, Non, elles sont moins lourdes, 450, <rire> 70... Et ensuite ce sont ce qu'on appelle les champignons, donc euh, fungi, homicètes, mycétozoaires, enfin tout, tout, tout ce qui est mycélium, euh, 13 gigatonnes de carbone. En quatrième position, on pourrait les rapprocher des bactéries, mais c'est ce qu'on appelle les archéobactéries, c'est-à-dire c'est des archées ou archéas, ce sont des unicellulaires sans noyau et sans organites, en cinquième position, ben ce sont les protistes. Alors, qu'est-ce que sont 4 gigatonnes de, de carbone, donc 4 milliards de tonnes d'équivalent carbone, ce sont des unicellulaires, mais eux, avec un ou plusieurs noyaux, donc euh, par exemple tout le plancton animal ou végétal, et même parfois, il n'y a pas de frontières, il y, y a des espèces planctoniques qui sont à la fois autotrophes et, et qui consomment aussi des matières organiques, donc qui sont à la fois animales et végétales, et eh bien, sont des unicellulaires qui rentrent dans le cadre des protistes et eux représentent donc... 4 milliards de tonnes équivalent carbone donc 4 gigatonnes et en sixième euh, euh, vont arriver les animaux alors les animaux car dans les animaux on est à l'intérieur et je vais détailler ça tout à l'heure les animaux 3 gigatonnes de carbone et derrière les animaux en septième euh, position arrivent les virus avec 0,2 gigatonnes donc en masse qu'est-ce qu'un virus un virus, vi virus c'est un acide aminé à l'intérieur d'une coste protéinique qui va pirater euh, l'ADN d'une cellule et qui va lui faire se dupliquer et ensuite la cellule va exploser parce qu'elle va être remplie de virus et les virus vont attaquer d'autres cellules donc c'est ça un virus un virus est un ah non, parasite euh, non, c'est pas que ça n'a rien à voir mais certains virus peuvent induire effectivement euh, des pathologies euh, de, de oncologiques donc des cancers Mais le, le cancer c'est un nom générique qui recouvre énormément de choses euh, que moi qui suis... Euh, Profane et qui sait pas médecin, je sais que c'est l'oncologie, c'est un domaine tellement vaste que les oncologues eux-mêmes peuvent euh, y perdre leur latin. Donc, euh, je ne vais pas me mettre à parler euh, de quelque chose d'aussi vaste. Donc, on tu voit penses, bien. Tu parles le latin euh, Peu, peu, peu. peu. Bah. J'ai complètement oublié, mais j'ai appris le latin. <rire> Donc, on est. C'est parce qu'on a connu l'école Oui, oui. Donc. Que... Tout à l'heure, donc j'ai. On a. On a L'école oui, oui. Oui, mais bon. Euh, L'école rogérienne. Moi, je, je, je, je ne garde pas un excellent souvenir de l'éducation nationale, justement parce qu'elle est nationale. Super moi, moi, je voudrais une éducation euh, euh, laïque et publique. Et surtout pas nationale. Je, je, cette école dite républicaine euh, est, a, possède euh, de manière intrinsèque quelque chose d'extrêmement euh, négatif. Parce que il faut bien comprendre... Moi, moi je préfère l'instruction à l'éducation. Mais c'est un point de vue. Moi je préfère effectivement... Être instruit qu'être éduqué, je ça me Moi je préférerais plutôt qu'on qu parle de formation à l'esprit critique et d'apprentissage à l'apprentissage ça, ça, ça, ça, voilà. ça c'est super intéressant et d'ailleurs ça manque alors justement coup, en parlant de ça oui, est bon on, est, on est dans le qualitatif et là justement j'ai choisi l'inverse j'ai choisi le quantitatif jusqu'à présent on n'a pas parlé de biodiversité. on parle que de biomasse et donc on vient de dire comment se répartissent les 550 gigatonnes donc les 550 milliards de tonnes d'équivalent carbone euh, parmi les êtres vivants et on s'est aperçu que les animaux représentent 3 gigatonnes de carbone. Mais attention, les animaux, en premier dans les animaux, qui dominent Eh bien, pour 1 gigatonne, bon, pour un tiers, ce sont les arthropodes. Alors, qu'est-ce que sont les arthropodes euh, Un homard est un arthropode, une araignée est un arthropode, une fourmi est un arthropode. Ce sont tous les animaux qui ont des squelettes externes. Et donc ils sont obligés de muer pour grandir. Ils sortent de leur squelette et ils refont une nouvelle carapace externe. Et donc c'est la crevette, c'est un arthropode. C'est pas notre cas euh, non, nous on est un squelette interne et en plus ce squelette externe est en chitine alors que nous notre squelette interne est à base de calcium. C'est pour ça qu'il y, y a certains biologistes qui disent qu'il y, y a trois ordres, l'ordre de la cellulose pour les plantes parce que le squelette est cellulosique, l'ordre euh, des vertébrés avec le calcium et, et, et l'ordre justement des arthropodes euh, avec la chitine. Donc les arthropodes représentent un tiers des animaux en masse de carbone. Avec un milliard de tonnes d'équivalent carbone. En deuxième viennent les poissons, qui eux représentent 0,7 gigatonnes. C'est très important. En troisième, en troisième position, on a à la fois les mollusques et les annélides. Alors, les mollusques, on les connaît ils n'ont pas de squelette interne ni externe. Donc, ils représentent 0,2 gigatonnes de carbone. Et 0,2 gigatonnes de carbone, donc ex aequo, les annélides, donc ce sont les vers. Mais ce sont les vers annelés, parce qu'on va retrouver d'autres types de vers plus loin dans le classement. Ensuite viennent, en quatrième position, les cnidaires. Alors les cnidaires sont les anémones de mer, les méduses, les coraux. Donc ce sont souvent, euh, ça peut être des colonies de cellules qui ressemblent à des êtres pluricellulaires, mais qui, qui comme dans le cas des coraux, qui vont fixer quand même euh, des, des minéraux, donc, qui, qui vont avoir une enveloppe. D'ailleurs, c'est ce qui survit du corail quand le polype lui-même est, est mort, quand le, le, le, le quand l'animal qui fabrique la barrière de corail meurt, donc l'echnidaire représente 0,1 milliard de tonnes. Donc, 100, 100, si je me trompe pas, c'est 100 millions de tonnes d'équivalent carbone. Et alors, en quatrième, ça c'est très inquiétant, quatrième ex c'est le bétail. Donc, ce sont tous les animaux domestiques que l'homme, euh, donc les poulets, les vaches, les moutons, les, les cochons, tout ce qu'ils bouffent. Non mais tu vas voir, tu as une catégorie un peu spéciale d'animaux domestiques, je vais venir parce qu'on arrive dans le classement, donc le bétail de manière étonnante est en quatrième position avec les cnidaires et ça c'est dans l'analyse c'est extrêmement inquiétant. Ensuite viennent en cinquième position ben voilà, les êtres humains. 0,05 gigatonnes d'équivalent carbone c'est à dire nos 7,4 milliards d'êtres humains euh, représentent ben, si c'est millions euh, c'est 500, 500 000 tonnes d'équivalent carbone viennent en sixième position les nématodes alors on retrouve des verres c'est ce qu'on appelle les verres ronds donc les verres non segmentés donc ce ne pas des vers amenés, ce, ce sont tous ces vers-là, les, les nématodes ah, Et en septième position, ce que l'étude appelle euh, what mamma, enfin, mammifères sauvages, enfin mammifères libres on devrait dire, parce que euh, tout à l'heure dans le bétail on avait beaucoup de mammifères, 0,07 gigatonnes de carbone. Donc on voit que les mammifères sauvages sont réduits à la portion congrue. C'est-à-dire que l'homme, enfin les êtres humains et son bétail, représentent 0,15 gigatonnes. Donc, 150 les êtres humains oui, et leur bétail. représente 150 millions de, de tonnes d'équivalent carbone. Mais par contre, les mammifères, ils ne représentent plus que, 600, euh, oui ça, que 700 000 tonnes. Donc ils sont vraiment très, très loin. C'est-à-dire que l'homme a fait... On fait partie de vous, des, mammifères, des mammifères Non, on fait partie des mammifères, bien sûr. Qu'est-ce qu'un mammifère Un mammifère est un animal mammalien. Les, par exemple, ne font pas partie des mammifères euh, euh, les kangourous, qui sont des marsupiaux. Ah si Si, si, ils font partie des mammifères, mais, mais pourtant ils n'ont pas de mamelles. Mais ils boivent, mais ils boivent, si, ils ont des mamelles, mais ils boivent du lait, mais ce sont des mammifères non placentaires. C'est ce qu'on appelle les mammifères non placentaires. Et je crois même que l'ornithorynx est obligé de faire partie des mammifères parce que lui, il pond des œufs, mais ses petits, allaitent parce que se dans ses poils du lait que, que têtent les petits. C'est est assez étonnant, ça, l'ornithorynx. Mais tu, tu sais, toutes les classes. Ça, classifices... tu ne saurais pas le faire. Non, j ai, j ai, même j'essaie d'arrêter. <rire> Et alors, alors, le plus, le plus inquiétant, c'est arrive en huitième les oiseaux donc les oiseaux qui sont les descendants de certains types de dinosauriens euh, qui avaient une, un type de bassin qui se rapproche justement euh, donc ils, mar ils marchaient sur deux pattes ils étaient assez rapides comme les vélociraptors ils sont des ancêtres des, des oiseaux et les oiseaux ne représentent que 0,02 gigatonnes carbone donc les, les, tout ce qui est animaux sauvages oiseaux et, et mammifères c'est-à-dire qui que, qu sont importants dans la biosphère ils représentent 0,009 gigatonnes donc c'est une, une portion congrue mais, mais ça il faut le comparer avec les 450 gigatonnes des plantes et donc ces animaux ils dépendent de quoi ils dépendent justement de, de, de ce fameux puits carbone. Toute cette biosphère, qu'est-ce que c'est C'est un immense puits carbone. Et en, en plus, il faut remarquer une chose qui est importante, c'est que les reptiles et les amphibiens, j'en ai pas parlé mais ils sont considérés comme négligeables en termes de biomasse animale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des ordres qui ont été dominants sur la Terre, il y a des centaines de millions d'années, donc avant les dinosauriens, il y avait des reptiles mammaliens, c'est eux qui constituaient une grande partie de la biomasse animale, vu que les mammifères étaient portions congrues, et bien... avec des nichons il y a eu des reptiles mammaliens, oui, euh, effectivement. Je m'adapte. Qui, qui, qui, ont, qui ont donné plus tard les mammifères. Le, le, le mammifère. Est, est un ancien reptile, comme... Euh... Il ouais, faut comprendre mamelle pour manifester Voilà, tu ah vois, le Noël, ah ma mère, a été reptile, comme, comme toi, mais... Y a... Il finira reptilien, Pe sérieusement Pe Peut-être, peut-être, <rire> on n'en fait rien. <rire> La mamelle de Noël bon Oui, jour. voilà. <rire> Donc, les, les, aujourd'hui, les reptiles et les amphibiens sont simplement considérés comme négligeables en termes de biomasse Alors animale. On, on plaisante, non, je pense qu'on peut quand même féliciter Noël, ma mère. Oui. Ah. Bah, disons que, euh, au-delà au de le féliciter... Bon, il, a, il, il a fait son temps au niveau politique, Bon, a, moi, je ne partage pas tout, tout ce qu'il a fait parce qu'il a accompagné quand même euh, euh, des, des politiques qui euh, ont permis euh, au CEA et, euh, et à Areva et à Framatome euh, d'installer des dizaines de réacteurs euh, nucléaires euh, en France métropolitaine. Aujourd'hui, euh, personne euh, ne peut avoir la prétention de pouvoir gérer et surtout, et surtout pas sur le moyen ou le long terme. Donc il a cette part de responsabilité, mais c'est quelqu'un d'intelligent parce qu'il voit bien que la dérive fascisante actuelle n'est pas euh, nouvelle et elle est même pour moi originelle. C'est-à-dire que la Ve République, ne l'oublions pas, pour les peuples algériens et pour les peuples français, tout cela vient du coup d'état du 13 mai 58 d'Alger qui a été prolongé avec Focard, un proche de De Gaulle, et, et, et, et Salan et les parachutistes qui ont annexé la Corse dans le cadre de l'opération résurrection pour exiger... Le retour du général de Gaulle, qui est devenu le dernier président du Conseil de la 4ème République, et qui a écrit une constitution militaro-industrielle sur mesure, contenant notamment le fameux 49.3 et la possibilité pour le prince président de gouverner en passant outre l'Assemblée nationale, par décret et par ordonnance. La date, c'était quand la date, c'est 58, c'est la voilà. 49-3, 58. Exactement. Ça vient pas d'hier. De... Non, 58. Il, faut, il faut bien comprendre aussi que quand les Français ont adopté par référendum cette constitution en 1958, ils étaient sous le chantage d'une espèce de coup d'État permanent. Comme aujourd'hui... Euh, des, des imbéciles euh, qui réclament des destitutions, euh, qui essayent de diaboliser euh, Macron, alors que Macron n'est pas la Ve République. Et que, je, je dirais, la démission de Macron ne résoudra aucun problème. Si les gens se leurrent de croire que si on avait euh, des, des individus comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon euh, en, en substitution de Macron, quoi que ce soit pourrait être arrangé. Non, les vrais problèmes de de la France ne sont pas du tout des problèmes de personnes. C'est cela que les industriels veulent nous faire croire parce que eux mènent une politique mortifère. Par exemple sur l'amiante, euh, eh actuellement il y a de très graves problèmes. Ce sont des associations qui s'occupent de faire ce que devrait faire le ministère de la Santé et de l'Industrie. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une politique euh, à la fois sur le territoire métropolitain mais aussi euh, dans toutes les ex-colonies françaises, de désamiantage qui nécessiterait, oui quelques milliards d'euros pour pouvoir être mené à bien dans de bonnes conditions et assez rapidement mais il ne faut pas oublier quand même qu'en Europe, euh, tous les jours on meurt de l'amiante que c'est pas parce que l'amiante est interdite euh, de distribution et de fabrication qu'on ne meurt pas de l'amiante les, euh, gens, les, les gens qui sont dans les travaux publics moi, je, sont... Si je peux pas seulement en Europe. Bien sûr, partout dans le monde. Steve McQueen. Alors, une chose par rapport Steve à l'amiante. Le, le Trump a, a, a sorti une loi. À nouveau, le commerce de, de, de, de l'amiante est reparti grâce à Trump. Donc, il faut bien voir que les, les, les décisions criminelles prises par les lobbies militaro-industriels ont une signification. L'amiante, elle a servi à quoi avant tout elle a servi notamment dans tout ce qui est sous-marin nucléaire, euh, bateaux de guerre, matériel de guerre. C'est-à-dire, c'est une fibre minérale. Ce sont des fibres minérales extrêmement dangereuses qui permettent à faible coût euh, de pouvoir isoler euh, thermiquement euh, des, des réacteurs nucléaires ou, ou des gros moteurs diesel comme sur des tanks ou, ou, ou certains ou certaines unités de bateaux, de, de navires de guerre. Donc, excuse-moi